La dernière que je voudrais avoir, un accident pour recordar rappeler la vie. Quand on a le, le bon outil au bon moment, c'est tout le monde. In Europe, every année, plus de 3000 workers die in an accident at work.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 Entonces, la seule manière de le solucioner, est de pouvoir la prévention avec le travail et forme parte de la routine diaria et non une chose ajoutée. Nous avons un risque lié euh, au support que nous rénovons. Il peut y avoir du plomb, il peut y avoir de l'amiante. Donc il y a toute une campagne de prévention, de formation, pour que euh, la sécurité et la santé au travail deviennent une posture euh, intégrée. Et comprise, assimilée, donc a nous le plus risque, de d'arbure c'est un dans le de quoi tu es quand tu un masque, c'est par savoir tu vas pouvoir tu